Bonjour, je m'appelle Luc. Bonjour, et moi c'est Franck. Nous allons réaliser un défi qui consiste, en fait, pour ma part, à participer à la Water, qui est une course de 220 km plus ou moins dans la vallée de la mort, donc un des endroits les plus chauds de la Terre. Et je prends Dominique et Franck ici à mes côtés. Eux devront, durant la course, réaliser une distance d'un marathon c'est-à-dire 42 km et 195 m Ouais, ça me vient, il court bien. Moi je vais faire ça en, en handbike, parce que je suis paraplégique. Dominique il va faire ça en course à pied, moi en bike. J'en fais depuis un peu plus de 3 ans, vu qu'il y a pile 3 ans, euh, j'ai fait un triathlon euh, au barrage de l'Odeur. Et ici ça fait un peu plus d'un an que je connais Luc, qui m'a lancé dans ce magnifique projet euh, d'Amérique. Ce qui m'effraie le plus euh, dans la vallée de la mort, donc c'est la chaleur. Parce qu'ici, en Belgique, les températures sont très basses comparées euh, à, dans la Vallée de la Mort en Amérique. Pourquoi je fais pour Cap 48 eh bien, Disons que c'était pour faire une course comme celle-là, la Bedwater. C'était autant à faire pour euh, une bonne cause. Et la bonne cause, c'était Cap 48. Parce que je trouve que tout ce que Cap 48 donne, que ce soit humainement ou même au niveau de l'argent, pour toutes ces personnes handicapées physiques ou mentales, je trouve que c'est extraordinaire et ça vaut la peine de donner un peu de soi-même pour ça. Et le fait d'avoir décidé de, de faire ça pour CAP et le défi, mais il a fallu trouver Dominique et Franck ici qui sont à mes côtés. Ça m'encourage de, de, de, de voir de pouvoir les, les reprendre à un certain moment dans la course, parce que la course fait 217 plus ou moins kilomètres, et normalement, moi, je vais les voir aux alentours du 120e kilomètre, c'est-à-dire juste à la sortie de la vallée de la mort. Donc, je dois obligatoirement avoir fait au moins 120 km pour pouvoir les retrouver dans la course, et puis, eux, partir et démarrer pour leur marathon. Ben ben